effectivement ici je vais vous présenter ma thèse que j'ai présentée il y a un an quasiment tout pile et donc voilà même si je travaille maintenant je suis passé sur un postdoc mais je suis juste vraiment tellement au début postdoc que je ne peux pas vous présenter ça aujourd'hui donc c'est une bonne manière une bonne idée de de proposer de présenter ma thèse pour en même temps me présenter, me présenter à vous donc mon travail s'est attardé sur un, un, une initiative d'agriculteurs en fait qui se situe dans l'ouest de la Belgique, dans le Hainaut. C'est un collectif d'agriculteurs qui s'est mis ensemble dans un but de vraiment repenser leur système, dans le but de changer leur pratique, pratique agricole, mais aussi vraiment toute l'organisation de, de leur ferme et de la chaîne alimentaire qui en découle, donc réorganisation par exemple de transformation sur la ferme, vente directe, etc. Euh, dans un but vraiment d'acquérir, de, de, euh, de réacquérir euh, de l'autonomie et une résilience euh, sur leur système. Donc, c'est vraiment un réseau auto-formé d'agriculteurs, nous les chercheurs, on n'a rien à voir avec cette initiative, mais euh, en tout, c'est une initiative vraiment très, très intéressante euh, parce que ben, ça, du coup, ça nous fait une petite zone d'étude où, euh, où les paysages sont petit à petit en train de changer, où les réseaux d'acteurs sont aussi en train de se réorganiser, donc vraiment une petite zone d'étude. Où localement on peut assister à une transition agroécologique. Alors pour étudier euh, une transition agroécologique, euh, en tant que scientifique, ben, il existe beaucoup de, de méthodes, d'outils, et nous celui euh, qui nous a intéressé c'est euh, le concept des services écosystémiques, je pense que tout le monde est familier avec ce concept euh, ici, pourquoi est-ce que ce concept nous a intéressé, parce que ça fait vraiment le lien donc entre euh, euh, la partie plutôt biophysique euh, de l'écosystème, donc de l'agro-écosystème, et le côté plutôt euh, humain-société, euh, avec les valeurs euh, mobilisées par les différents acteurs. Donc par exemple, dans le milieu agricole, ben, en fonction des différentes structures de l'agro-écosystème, on va avoir différentes fonctions écologiques qui sont fournies et qui peuvent euh, devenir des services lorsque ces fonctions sont jugées utiles euh, ou valorisées par euh, les différents acteurs. Et lorsqu'on fait à la fois une évaluation biophysique, donc mesure des fonctions écologiques sous-jacentes aux services écosystémiques, et euh, évaluation sociale, on va plutôt se passer, placer du côté de, de l'humain, on va regarder les valeurs les perceptions des différents acteurs, lorsqu'on fait les deux à la fois, ça s'appelle faire une évaluation intégrée des services écosystémiques. Et on sait, euh, donc le but vraiment de la, de la thèse, c'était de analyser comment est-ce qu'une évaluation intégrée des services écosystémiques, pouvaient aider à comprendre une transition agroécologique. Donc l'idée c'est vraiment d'appliquer cet outil euh, d'évaluation à la fois biophysique et sociale à cette, euh, cette initiative euh, de transition agroécologique et d'en tirer un petit peu euh, une analyse réflexive et différentes conclusions. Donc pour l'application de cet outil, euh, l'idée ça a été d'un peu tester euh, la, la définition ou les hypothèses sous-jacentes à la transition agroécologique. Donc Qu'est-ce qu'elle nous dit cette, cette, cette, cette théorie derrière la transition agroécologique elle nous dit que euh, par une diversification des pratiques euh, agricoles, on va réussir à mobiliser un plus large panel de fonctions euh, écologiques, qui vont euh, du coup assurer un plus large panel de services écosystémiques, et ensuite donc assurer euh, la satisfaction d'un maximum d'acteurs. un peu la, la, Les hypothèses sont sous-jacentes à, à, à théorique en tout cas à l'agroécologie. Donc nous ce qu'on a voulu faire, c'est en appliquant l'analyse des services écosystémiques, c'est d'un peu questionner ces deux, euh, ces deux euh, liens de cause à effet. Avant de, avant de. Donc, on a eu trois questions de recherche. Donc, trois questions de recherche impliquées dans la plus grande question de recherche qui était un peu l'analyse de, de comment, euh, comment l'outil des services écosystémiques peut, peut, peut nous aider à comprendre la transition à la écologique. Dans un premier temps, euh, on s'est on on demandé donc quels sont les services écosystémiques qui sont les plus importants aux yeux des acteurs locaux. Donc, avant de partir dans l'évaluation à la fois biophysique et sociale, on a en fait voulu faire une sélection participative des services écosystémiques. Pourquoi Parce qu'on se situait dans vraiment une petite localité, comme j'ai dit, qui a vraiment son contexte à la fois social, historique, euh, pédoclimatique même. Et donc, on trouvait ça vraiment pertinent de choisir les services écosystémiques qu'on allait mesurer avec les acteurs locaux, de manière à orienter la recherche vers euh, vers des choses qui étaient pertinentes pour les gens concernés ou les gens étudiés. Donc, on a fait d'abord une sélection participative des services écosystémiques. Et puis on a été un peu regarder euh, ce lien entre fonctions écologiques, services écosystémiques, donc avec une évaluation qu'on appelle donc biophysique, quelle est la fourniture des services écosystémiques rendus par les fermes agroécologiques, Et puis euh, de l'autre côté, donc, évaluation sociale, quelle est la perception de ces services écosystémiques dans les biens agricoles par euh, les acteurs locaux. Alors, première, euh, premier point, donc la sélection participative, des services écosystémiques. Donc, j'ai organisé un petit focus group avec tous les agriculteurs qui étaient concernés par l'étude, mais aussi des habitants de la localité, parce que les habitants sont aussi des impactés positivement ou négativement des pratiques agricoles et des changements de pratiques agricoles. Donc, je trouvais ça pertinent de mettre tout le monde autour de la table. Et euh, voilà, je les ai consultés sur un peu quelles étaient leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils pensaient qui était intéressant vraiment d'être intégré dans, dans l'étude. Je vous passe la méthodologie qui eu derrière. Euh, et les résultats précis, mais suite donc, euh, à cette consultation-là, qui a ensuite dû être confrontée à mes contraintes, à moi en tant que chercheuse, donc, de, euh, de n'avoir que trois ans, d'être limitée en termes techniques, et budget et expertise, la liste finale des services écosystémiques que j'ai intégrés dans l'analyse sont ceux-ci, avec un petit code couleur qui va revenir à travers la présentation pour services de, service de production en orange, de régulation en vert et culturelle en, en bleu. Donc ça, c'est la liste des services euh, finales, intégrés dans l'analyse. Et donc l'évaluation biophysique a mesuré à la fois les services de production et de régulation, pas les services culturels. Euh, pour des questions méthodologiques, ça, ça se prête un peu moins bien de mesurer les services culturels avec une approche biophysique. Et tandis que l'évaluation sociale, elle, a, a évalué la perception des acteurs locaux sur l'ensemble de ces euh, services. Donc euh, maintenant, on peut passer à l'évaluation euh, biophysique. Donc pour cette évaluation biophysique, on s'est basé sur une approche de terrain, donc j'ai sélectionné des fermes et j'ai été dans ces fermes faire des mesures euh, dans le but de mesurer euh, les services écosystémiques qui étaient fournis dans ces fermes. J'ai choisi dans ce collectif d'agriculteurs des fermes qui étaient spécifiquement, euh, ce collectif est très très varié, hein, pour, euh, mais ici j'ai choisi des fermes qui étaient en grande culture céréalière et qui étaient à la fois en agriculture bio, donc pas d'intrants synthétiques, et... <coughs> en agriculture de conservation, pas de labour profond du sol, couvert permanent et diversification des cultures. C'est quelque chose qui est assez rare de faire deux en même temps. Enfin, je vais tourne me un peu en background économique ici, parce que du coup l'agriculteur n'a plus, en tout cas en posture curative, de levier pour gérer les adventices, et donc il doit repenser son système plutôt en amont, en préventif, pré pré pour éviter que les adventices arrivent avant, enfin, en amont. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça Ils vont vraiment réfléchir toute leur, toute leur, tout leur système et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette ferme-là, c'est parce que du coup c'est une transition agroécologique assez forte. Ils vont euh, associer, donc on ne va plus être en monoculture, on va associer du enfin, tout un mélange céréalier assez complexe. Ici vous avez une photo de, du mélange agroécologique, là c'est la monoculture. On voit qu'on a aussi des variétés qui sont beaucoup plus hautes, en fait ils sont retournés à des variétés plus anciennes. Ils ont adapté les dates de semis, ils s'aiment beaucoup plus tôt, de manière en fait à vraiment avoir un couvert le plus permanent possible pour éviter justement la germination des adventices. Et très important dans leur pratique, ils ont ce couvert d'hiver, qu'on voit ici, celui-là il est principalement composé de tournesol, on en voit un autre là qui est en train de se faire écraser. Donc couvert d'hiver qu'ils appellent Biomax, parce que le but c'est de maximiser la biomasse. Euh, très complexe de nouveau, avec toute une série d'espèces dedans, de manière de pouvoir couvrir un maximum le sol, éviter l'apparition d'adventices, apporter de la matière organique au sol. Donc voilà, donc ça ce sont les systèmes que j'ai étudiés, dans lesquels j'étais pour faire la mesure de service écosystémique. Donc j'ai sélectionné trois fermes agroécologiques en tant culture céréalière qui ont chacune euh, un peu leur, euh, leur propre histoire, leur transition vers soit le cycle bio, la, la culture de conservation à différents moments euh, et un lien avec euh, l'élevage plus ou moins fort. En fait, et alors pour euh, la, la structure de l'échantillonnage, j'ai pris donc dans chacune de ces fermes toutes les parcelles qui étaient en céréales dans les années où j'échantillonnais et pour chacune des parcelles échantillonnées, je trouvais une parcelle voisine conventionnelle comparable, comparable en termes de culture, qui avait aussi des de céréales d'hiver, et en termes de sol. Euh, donc l'image est un peu trompeuse, j'ai autant parcelle j ai, j ai de parcelles agroécologiques que conventionnelles, donc j'ai au total 13 parcelles agroécologiques, 13 parcelles conventionnelles. Euh, donc les, et donc euh, en termes de comparabilité, c'est donc chaque fois des céréales et des types de sols, on comparait donc à la fois sur une carte pédologique et en prospection terrain pour être sûr qu'on avait le même type de sol pour pas que ce, ça biaise les résultats. Donc ça c'est pour euh, le, le schéma expérimental Et donc, les, donc pour rappel, les 7 services que j'ai mesurés euh, dans ces euh, fermes, alors pour... Euh, pour mesurer les services, souvent on ne va pas mesurer, enfin, mesurer un service très directement. Un service dépend souvent de plusieurs fonctions écologiques et donc on a souvent plusieurs indicateurs par service. Donc, moi pour 7 services écosysteming, j'avais 14 indicateurs et donc 14 mesures, euh, méthodes de mesure. Je vais de nouveau pas, je n'ai pas le temps ici de détailler chacune des mesures, mais euh, beaucoup sont familières, je pense à l'équipe d'INAFOR. On retrouve les, les plaques de pucerons euh, pour mesurer la prédation, on a échantillonné du sol où on a testé la stabilité des agrégats, échantillonné de blé pour le rendement. Euh, voilà, donc ça c'est un peu euh, pour, pour l'idée. En fait, l'idée c'était aussi d'avoir toute une série de méthodes qui étaient assez proches de la méthode euh, Rapid Ecosystem Function Assessment, qui, qui donne en fait des petits outils assez rapides pour avoir des, des évaluations, euh, avoir une, une idée générale de, de la tendance en termes de, de, de la fonction écologique, euh, à la fois parce que j'avais une contrainte temps et technique, mais aussi parce que je voulais des méthodes qui soient compréhensibles pour, pour les agriculteurs puisque le but c'était de, de faire un retour et de travailler aussi avec eux et que les résultats leur soient un minimum euh, utile, euh, utile. Compréhensible. Donc euh, je vous passe sur les détails de la méthodologie on va direct euh, aux résultats. Donc en tendance générale ici donc on voit trois analyses en composant principal pour chacune euh, des trois lots de fermes donc autour chaque fois de mes trois fermes agroécologiques. Euh, on a euh, donc toutes les fermes agroécologiques, les, les parcelles de fermes agroécologiques sont les points blancs, et les parcelles de fermes conventionnelles, les points noirs Et donc les flèches sont nos services écosystémiques, et au plus un service était mesuré comme eau dans une parcelle, au plus ils pointe vers cette parcelle-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu ben, C'est qu'il y a vraiment une distinction selon notre premier axe, des parcelles agroécologiques versus les conventionnelles, hein, les points se distinguent vraiment, ce qui veut dire que la fourniture de services écosystémiques était effectivement bien différente, bien distincte, dans nos deux types de fermes. Et puis ce qu'on voit aussi, on retrouve donc le code couleur, les services de régulation en vert et de production en orange. On voit que les services de production ont tendance à être plus euh, côté des parcelles conventionnelles et les services de régulation plus du côté euh, des, des fermes euh, agroécologiques. Alors en termes de tests de significativité, euh, c les deux systèmes sont effectivement significativement différents lorsqu'on applique une analyse contrainte euh, RDA et une A20. Donc ça, c'est pour la tendance un peu générale. Maintenant, j'ai aussi fait une analyse service par service pour voir si euh, chaque service, pour chaque service, est-ce qu'il était significativement différent dans la ferme conventionnelle et agroécologique. Et euh, ça a donné euh, ceci. Donc ceci, ce sont trois services qui étaient plus rendus, significativement plus rendus dans les fermes agroécologiques qu'en conventionnelle. Le contrôle de l'érosion, la fertilité du sol, le contrôle des ravageurs. Et ceci, c'était trois services qui étaient plus rendus euh, en conventionnelle. La qualité du fourrage avec l'indice VM je ne sais pas si c'est un indice qu'on utilise aussi en France, c'est la qualité euh, du fourrage pour euh, la production laitière, c'est un indice assez souvent utilisé pour mesurer la qualité. La qualité du fourrage en termes de taux de protéines et la production euh, de grains, en, en termes quantitatifs ici, euh, mais pas de paille. Euh, donc voilà, donc de nouveau on retrouve euh, plus de services, donc l'idée générale c'est oui, il y a effectivement plus de services de régulation, mais moins de services de production en, dans les fermes agroécologiques euh, sélectionnées. Donc, passons maintenant à la partie euh, évaluation sociale. Euh, je précise quand même que c'était une plus petite partie euh, de mon travail qui a été faite avec un, un étudiant euh, de master. C'est euh, voilà, plus une évaluation assez, euh, assez euh, succincte comme analyse, mais peu, ça donne déjà une petite, euh, une petite idée de ce qui ressort. Donc, on, a travaillé, on a décidé de travailler avec des photos euh, modifiées. Donc, on est parti d'une photo euh, non modifiée dans le paysage. C'est le paysage classique dans ce coin-là. Euh, grande monoculture, euh, terrain plat, euh, de francs d'hiver, et alors on l'a modifié sur euh, Adobe Photoshop, et donc on a rajouté des landes fleuries, des arbres pour la grande foresterie, il y a de l'élevage aussi un petit peu à droite, euh, c est, on n'est plus en monoculture, on est en association de culture, ça ne se voit pas super bien sur l'écran, surtout vous de loin. Euh, donc voilà, donc on a refait un paysage agroécologique en intégrant toutes ces pratiques agroécologiques là, agroécologiques, et on a aussi fait un scénario pour chacune des pratiques euh, isolées. Donc on a un scénario avec juste ceci, avec juste l'élevage, juste l'association de culture, juste les arbres et juste la bande fourrie. Donc On a fait six scénarios aussi, photos euh, au total, qui ont été soumises donc à des, à, au même type de focus group, euh, enfin de groupe qui a été, utilisé pour, euh, utiliser. <rire> qui a été euh, consulté pour euh, la sélection des services écosystémiques Donc des agriculteurs, des agriculteurs qui faisaient partie de l'étude et euh, des les habitants euh, de la localité, et à ces gens, on leur a simplement demandé, euh, il y a aussi toute une autre partie de, de cette analyse que je ne présente pas ici, mais ici ce que je vais vous montrer, c'est euh, ce quand on leur a demandé euh, quelle était leur perception de la fourniture des services écosystémiques dans ces différents paysages, et quelle était leur appréciation simplement de ces différents paysages, et c'était avec euh, des scores, il y avait aussi des, une partie question euh, ouverte que je ne présente pas ici, donc pour la perception, euh, ici je vous le représente simplement sur un, un petit radar plot. Euh, donc ici on a le paysage agroécologique en bleu ciel, euh, les différents services écosystémiques, toujours avec les petits codes couleurs euh, autour. Et euh, ceci c'est le paysage conventionnel. Donc là j'ai repris les deux extrêmes au début, en vert, donc il est beaucoup plus au centre. Donc forcément les gens visiblement voient euh, l'agroécologique comme, oui, fournissant euh, beaucoup plus de services écosystémiques, mais pas moins de services de production. Donc marque euh, ce qu'on a vu dans l'analyse biophysique qui ne se répercute pas visiblement dans le schéma mental des gens. Et ceci, c'est pour les paysages intermédiaires, ça se, ça se met vraiment entre les deux et ça se distingue pas vraiment de manière très claire. Et alors ça, c'est pour l'analyse de nouveaux euh, statistiques. Euh, les services qui étaient significativement différents entre les paysages, on va savoir tous, euh, sauf la production de... Euh, de <rire> la production de, de fourrage. Je parle en termes de production de fourrage parce que nous, nous la, la production de blé, c'est à 90% pour le fourrage. Donc euh, on est parti sur ce service-là plutôt que de dire production de nourriture, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le contexte. Ceci, c'est pour l'appréciation, donc en fait, c'est la même tendance euh, avec euh, le visage agroécologique qui était euh, clairement plus, euh, et ça se voit aussi avec les tests euh, qui étaient clairement plus appréciés que le paysage conventionnel et les autres qui se mettent un peu mieux de manière non... non distincte entre eux. Et alors, une autre petite observation, c'est qu'en fait, ça se suit. Donc, quand les gens perçoivent plus de services écosystémiques, ils apprécient aussi plus le paysage. Ça, c'est une petite observation. Donc, pour répondre à la question, donc, les paysages agroécologiques euh, sont perçus comme on sent plus de services écosystémiques et sont aussi plus appréciés. Et donc, ce sont des choses qui semblent aller de pair en tout cas, euh, d'après nos résultats. Donc voilà, donc ici, ceci, ce sont les résultats de l'application de l'outil des services écosystémiques à notre cas d'étude de transition agroécologique. Toute l'autre partie de ma thèse, donc ça a été de répondre à, à la première question, qui était comment est-ce que cet outil m'a aidé à comprendre cette transition agroécologique. C'est une partie un peu plus euh, réflexive, qui est du coup plus difficile, je trouve, à présenter, parce qu'il n'y a pas grand-chose à, à montrer, il n'y a pas de graphes et rien, c'est plutôt de réflexion. Donc euh, je vais juste vous montrer quelques principales idées ici, mais ce n'est pas... Euh, euh, ce n'est pas l'entièreté de, de, de la réflexion. Bon, première chose, euh, cette étape ici que j'ai fait d'application de l'outil des services écosystémiques, c'est quelque chose à remettre dans un cadre euh, plus large. Ici, on est vraiment dans la première étape où on a évalué les valeurs biophysiques et euh, sociales, euh, mais euh, qui nous ont aidé donc, à comprendre la transition agroécologique. Mais si on voulait vraiment se positionner euh, dans une posture de, de facilitation de la transition agroécologique, euh, on propose du coup euh, plusieurs étapes. Euh, une étape où, à partir donc, de cette première étape que je viens de vous présenter, de compréhension des différentes valeurs, à la fois biophysiques et sociales, ce serait d'explorer avec les acteurs locaux les différentes euh, évolutions potentielles, en fait, co euh, construire des, des scénarios, si on veut. Ensuite, les sélectionner donc, sur base, toujours nourrie par cette analyse de la compréhension des différentes valeurs, à la fois biophysiques et sociales, comprendre quel est le scénario le plus le plus acceptable en termes de services écosystémiques et de valeurs mobilisées et puis euh, la mise en place donc, de ce changement et donc là on serait vraiment dans une posture de recherche, euh, de, plutôt de recherche action où on accompagne le changement et donc nous on s'est vraiment situé à la première étape qui est juste la, com la compréhension des systèmes et donc ce genre d'approche euh, se veut être littératif forcément après avoir mis en place le changement l'idée c'est ben, de réévaluer euh, les flux de services, les valeurs mobilisées euh, pour euh, avoir un peu ce flux, euh, flux d'étapes euh, qui, qui se fait de manière itérative, quoi. avoir une posture un peu adaptative. Donc ceci c'est le résumé donc, de tous euh, les résultats, on a les services au milieu avec leur petit pictogramme, j'ai chaque fois mis euh, si l'agroécologie avait été soit significativement plus, plus fournie en agroécologie qu'en conventionnel, avec plus ou moins, ou si c'était pas significatif j'ai mis égal. J'ai plusieurs, euh, plusieurs réponses dans la partie évaluation biophysique puisque j'ai utilisé plusieurs indicateurs par service. Alors qu'est-ce qu'on peut voir Ma première observation, c'est que l'évaluation sociale et biophysique euh, montrent la même tendance. Euh, les deux ont montré qu'il y avait plus de services de régulation à la fois par la perception des gens et par ce que j'ai mesuré sur le terrain, plus de services de régulation fournis en agroécologie. Euh, mais, euh, donc ça c'est une tendance générale. L'évaluation biophysique a montré aussi qu'il y avait une baisse de rendement, puisqu'il n'était pas perçu euh, par les acteurs locaux. Donc ça c'est une Première observation, donc même tendance, mais il y a des différences quand on regarde service par service, hein, ça n'a pas forcément la même chose. Alors quand on se pense d'un seul côté, d'une seule des évaluations, je prends ici juste un exemple, on voit aussi que les réponses diffèrent. Et pour un service, au sein du, dans le même type d'évaluation, en fonction du type d'indicateur qui est choisi, on ne va pas toujours avoir la même réponse. Par exemple pour ici la lutte biologique, j'avais utilisé le comptage de pucerons, euh, la prédation avec les plaques où on colle les petits pucerons, on regarde comment sont mangés et euh, le taux entre pucerons parasités et pucerons sains. Et il y avait ces deux-là n'étaient pas significativement différents entre euh, agroécologie et conventionnelle, tandis que clairement, il y avait beaucoup moins de pucerons euh, dans le système agroécologique. Donc c'est comme si, euh, finalement, le service était fourni, il y avait moins de pucerons dans le système agroécologique, mais ce n'était pas ces indicateurs-là qui l'expliquaient, puisque là, ce n'était pas différent. Donc, euh, ceci, ça nous, ça, nous, ça nous montre un peu comme à quel point... Euh, utiliser différentes méthodes, soit méthodes en termes de valeurs, domaine de valeurs, social versus biophysique, mais aussi au sein d'un même domaine de valeurs, euh, par exemple ici, différentes méthodes pour un même service, nous donne en fait différents, différents morceaux d'informations d'une réalité qui est très complexe. C'est ça que je dis ici. Donc, et en fait, ça argumente un peu pour une complémentarité des approches. Lorsqu'on veut comprendre un système qui est compliqué, comme un système qui est en transition, à un agroécosystème, et encore plus si c'est en transition, la réalité est très complexe, et donc euh, enfin, notre étude pousse un peu à, à augmenter pour une complémentarité de, de différentes approches. Et aussi, du coup, d'utiliser plusieurs indicateurs par service écosystème, puisqu'on a vu que euh, pour un service, en fonction de, de, de, des indicateurs utilisés, on pouvait avoir euh, différentes réponses. Saisir la complémentarité des approches, je viens de le dire, et aussi, euh, moi je vois vraiment de mon expérience de coût, un grand intérêt à, à nourrir les approches interdisciplinaires avec des approches disciplinaires. Donc, moi, pour ma thèse, ici, j'ai une approche assez interdisciplinaire. Du coup, hein, je me situe à un niveau assez, assez méta. Euh, ce serait super intéressant d'avoir des, des, des partenariats entre ce type d'approche et des approches disciplinaires qui vont un peu plus décortiquer en détail euh, à l'échelle du service. Ben pourquoi est-ce que je n'ai pas observé la même chose entre mes différentes méthodes Mieux comprendre les processus qui se cachent derrière ces trucs que moi, je vois juste avec des indicateurs assez grossiers. Et la même chose du côté euh, social, des analyses un peu plus fines, euh, des interdépendances entre les acteurs, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis, donc, euh, dernière un peu conclusion, l'agroécologie, à l'inverse de l'agriculture conventionnelle qui a adapté l'environnement euh, à ses pratiques et qui a appliqué un peu les mêmes pratiques partout, l'agroécologie, c'est un peu l'inverse. Elle va adapter ses pratiques au type d'environnement dans lequel elle se situe. Donc, euh, ça nécessite beaucoup plus de connaissances du système dans lequel... Euh, l'agroécologie se situe, et donc on a besoin vraiment de, de remobiliser toutes ces connaissances et ces compréhensions d'interactions au sein de l'agroécosystème, interactions à la fois écologique et, et sociale, pour, pour, si on, enfin pour, pour accompagner donc une transition agroécologique. Et ça doit se faire, nous pensons, avec les agriculteurs en le processus de recherche, puisque eux ont une grande partie de cette connaissance déjà en tête, voilà, je vous remercie, et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions.